Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Girl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 Exalté encore ce soir. Merci réellement notre Dieu pour ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu es en train. Pour encore continuer à pouvoir faire encore avec nous et parmi nous encore aujourd'hui, Père saint. Nous avons permis d'avoir ces instants dans ta présence, sur notre Dieu. C'est un immense bonheur, mon bien-aimé Père saint, au Dieu de pouvoir réellement t'avoir et aussi te célébrer, te servir comme toi tu le veux, mon bien-aimé Père saint. Nous voulons nous conformer à ta pleine volonté à toi. Enseigne-nous à pouvoir réellement aussi Marchez comme tu le veux, mon bien-aimé père oh Dieu, afin en fait que nous puissions voir réellement les choses meilleures de la manière dont tu as prévu que cela soit. Nous sommes dans un temps très difficile, notre Dieu, nous avons tous besoin de toi. Aujourd'hui, encore ton peuple est devant l'écran, là pour pouvoir également aussi entendre ta voix, alors que nous aurions été dans la joie d'être aussi. Dans ta maison à toi, nous rassemblons ces lieux pour pouvoir te célébrer. C'est pour cela que nous réalisons combien, Seigneur Jésus, ta parole à toi, elle est tellement aussi importante. Lorsque tu dis la chose doit arriver, Seigneur, tu contrôles toutes choses, mon roi. Nous t'avons chanté les chants des sillons encore ce soir et nous sommes heureux de pouvoir réellement te chanter, même si, Père Tibissant, Dieu, les frères et sœurs que nous aimons autant ne sont pas ici présents, mais nous savons qu'ils sont aussi avec nous, aussi, bien -même, Père saint Dieu, parce que nous avons ce même désir de pouvoir réellement aussi te louer au jour que nous a donné, bien -même, Père Tibissant, c'est beaucoup. Nous nous rassemblons, peu importe les lieux où nous nous trouvons, bénémoins Père nous avons cette assurance que tu es avec nous, Père, parce que c'est aussi un jour de rendez-vous, mon sauveur. Sois béni encore ce soir, mon bénémoine Père Saint-Dieu, pour chaque frère, pour chaque soeur, Père Saint-Ayant, cet amour pour être à toi, pour te servir, toi, malgré les combats, les difficultés, bénémoine Père oh Dieu. Nous continuons à voir persévérer parce que nous savons que tu es présent. Tu continues à voyager encore parmi nous, mon béni, Père. Merci pour tout ce que tu fais encore, Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi pour ta bonté, Seigneur, pour la santé, pour le soutien, pour le secours, mon bénémoine, Père oh Dieu, pour la victoire et la vie, Seigneur, que tu as donné. Car nous t'avons ainsi prié Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié notre Dieu pour ce qu'il fait pour nous, qu'il bénisse chacun de vous. Vous pouvez vous asseoir. Nous lui rendons honneur et gloire aussi pour sa bonté et nous le remercions aussi. Nous le remercions aussi pour ce qu'il fait pour nous et nous sommes vraiment aussi dans la joie de pouvoir savoir qu'il a fait la promesse d'être avec nous, de nous conduire, de nous éclairer et aussi comme nous l'avons aussi entendu dans la prière de notre précieux frère qui dit que le Seigneur notre Dieu a dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il nous conduira, il nous soutiendra. Et vous qui êtes aussi aujourd'hui là à l'écoute dans différents endroits où vous vous trouvez, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous fortifie davantage, qu'il vous soutienne aussi. Et nous réalisons que malgré les distances que nous pouvons avoir, le Seigneur, notre Dieu, est présent parce que Il est celui qui remplit les cieux et la terre. Et lorsque nous nous rassemblons effectivement avec ce même désir dans notre cœur pour qu'il puisse agir, nous savons avec assurance qu'il agit certainement. Je voudrais aussi que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde ce secours aussi comme il est fait. Nous passons par des moments tellement difficiles et que nos frères et sœurs aussi traversent des moments qui sont pénibles aussi. Et comme nous l'avons souvent à pouvoir le dire, ce qui touche à mon frère, cela aussi me touche. Ce qui touche aussi à notre sœur, cela aussi nous touche aussi. Je viens d'apprendre que notre sœur Bambino a, a perdu effectivement sa grand-mère maternelle. Oh là là, c'est quand même douloureux, ce pas aussi facile que le Seigneur, notre Dieu, soutienne notre sœur qui est venu de perdre effectivement aussi. Oh là là, que le Seigneur la soutienne, que le Seigneur la fortifie. Ce sont des moments très difficiles que nous traversons effectivement et nous réalisons combien nous avons besoin du Seigneur et de son soutien. Et aussi de sa consolation parce que c'est celui qui console effectivement. C'est douloureux de pouvoir également aussi... Vivre des moments comme ça où nous voyons que ceux-là que nous avons aimés, qui nous ont qui ont pu prendre soin de nous d'une manière ou d'une autre, sont en train de pouvoir partir aussi. Et ça laisse vraiment un vide. C'est pour ça que nos frères et sœurs ont besoin de cela. Que le Seigneur console notre sœur Bambino, qu'il puisse réellement aussi la fortifier, la soutenir. Ce n'est pas du tout facile. Nous comprenons cela et nous prions pour que Dieu puisse la consoler, la fortifier aussi. Nous allons prier pour elle et sa famille aussi pour que le Seigneur la soutiennent et qu'il n'y a pas longtemps qu'il a perdu effectivement son, son grand-père qui était aussi sa, son papa aussi et parce qu'il en a pris soin et aussi maintenant sa grand-mère effectivement aussi qui vient de partir, nous allons prier. Notre Père est notre Dieu. C'est avec beaucoup de douleurs aussi dans le cœur que nous venons d'apprendre aussi les départs de la grand-mère de notre sœur, qui était une personne aussi, qui a marqué aussi sa vie aussi, mon bénémoine aimé Père Saint, parce que c'est elle aussi qui a pris soin d'elle, mon bénémoine aimé Père, oh Dieu. Ce sont des moments qui sont difficiles dans la vie de quelqu'un, alors à peine qu'elle venait de perdre aussi son grand-père qui était aussi un père pour elle, mon bénémoine aimé Père, oh Dieu. Voici que la grand-mère a pu partir aussi, Seigneur. Nous te prions de pouvoir consoler ta fille, oh Dieu, qui est notre sœur, bien aimé Père Saint, oh Dieu, et sa famille aussi, mon bénémoine aimé Père, tous le sont qui... Passe par un moment tellement aussi difficile, mon roi. Oh Dieu du ciel, nous t'implorons la grâce, mon sauveur. Les moments que nous passons ne sont pas faciles, mais nous avons confiance en toi. Tu es réellement le consolateur qui console encore aujourd'hui, mon sauveur, C'est pourquoi nous, avons, nous crions à toi, oh Dieu bénéficié, de consoler aussi nos soeurs, notre soeur Béli, Pétubissant, oh Dieu, notre soeur. Rose aussi, Bénémois Père Dieu, tu vois aussi notre frère Nathan aussi, Seigneur. Ces moments ce sont des moments très difficiles et voici encore notre soeur Bambino, Père qui n'a pas longtemps elle a perdu aussi son, son grand Père Seigneur. Tu es le Dieu qui s'est consolé, Père. Nous pouvons qu'apporter ce que nous avons, mon Bénémois Père Saint, Dieu, mais c'est lui qui, c'est vraiment le mot approprié, la consolation, Père Tubissant, appropriée. C'est toi dont nos frères et sœurs attendent aussi, pas Père pour leur apporter ce soutien, cette consolation aussi, mon Soba. Nous implorons ta grâce, mon roi, que tu sois béni pour cela, Père, Dieu. Parce que nous savons que tu as toujours été fidèle Le Dieu a mis des compassions pour ton peuple, mon roi, père Saint-Dieu. Oh Merci, parce que tu es celui qui console aussi mon sauveur. C'est toi qui as parlé de la consolation, mon béné-père, le consolateur aussi, mon Seigneur. Sois béni, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de saint Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, nous, nous soutienne et qu'il nous fortifie aussi. Et nous le remercions parce qu'il est vraiment un soutien dans toutes les circonstances. Un secours aussi. Et comme nous l'avons souvent eu à pouvoir le dire, qu'il ne manque jamais au temps de la détresse. C'est un moment dont nous avons encore davantage besoin de lui pour pouvoir nous aider encore à pouvoir continuer la marche. Malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer sur le chemin, nous savons que le Seigneur, notre Dieu, est, est toujours présent, comme il a témoigné aussi aux enfants d'Israël en les faisant sortir de l'Égypte où ils étaient, pour pouvoir le conduire effectivement aussi dans le pays de la promesse. Il ne les avait jamais abandonnés. Il était toujours là, présent, et jusqu'à ce qu'il puisse les conduire, même dans le pays de la promesse. Nous avons cette certitude aussi que comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est le seul le Seigneur qui ne change de point, comme il a dit, il agira aussi et il le fait aussi pour nous aussi. C'est pour ça que nous prions pour qu'il nous aide encore davantage dans ce temps où nous sommes, pour que nous puissions davantage être éclairés, afin de pouvoir également aussi marcher au pas, comme.. Les Saintes Écritures nous le disent aussi, parce qu'il nous a ouvert le chemin, il faut que nous apprêtons ce chemin comme lui, il le veut, et que nous y soyons en marchant effectivement au rythme et au pas que lui, il a eu à pouvoir réellement aussi donner comme rythme pour que réellement nous puissions arriver à atteindre aussi le but. Nous le disons merci encore pour ce moment qu'il nous donne pour que nous puissions avoir cette possibilité d'avoir de, d'entendre sa voix et aussi, aussi de nous consacrer davantage, et comme nous l'avons dit. C'est vrai que c'est un moment où le confinement a été donc annoncé et aussi maintenant mis en application. Ils ont durci aussi les mesures. Mais c'est aussi un moment aussi pour nous de pouvoir aussi être dans la présence du Seigneur et chercher sa face pour lui présenter effectivement aussi ce que nous avons comme besoin. Et cela me console aussi, me rappelle aussi notre précieux frère Zaché. C'est merveilleux de pouvoir voir combien Dieu jusqu'à aujourd'hui continue à pouvoir agir et, et montrer effectivement que nous sommes à lui et que nous lui appartenons de tout. Parce que nous avons tous besoin de pouvoir réaliser que le Seigneur est avec nous, que le Seigneur nous soutient, que le Seigneur nous tient par la main, que le Seigneur aussi nous voit, que le Seigneur aussi nous entend, que le Seigneur aussi prend soin de nous effectivement d'une manière ou d'une autre. Et, et notre frère Zaché a... A, a eu ses désirs dans son cœur pendant ces moments-ci. C'est vraiment merveilleux de voir que, vraiment que Dieu le bénisse. Et ça, ça m'a vraiment aussi consolé moi-même et de voir que Dieu est vraiment le Dieu de sa parole et qu'il entend et qu'il agit effectivement et qu'il qu parle encore aujourd'hui et qui confirme effectivement que quand nous lui demandons quelque chose, il, il entend et il exauce aussi nos prières. Alors notre précieux frère avait eu ce désir de pouvoir prendre du temps dans la présence du Seigneur pour que, le Seigneur, quand il m'a parlé l'autre fois dans mon bureau, il est vraiment extraordinaire, mon précieux frère. Sachez que Dieu le bénisse et que Dieu le bénisse richement. Vraiment que Dieu le bénisse. J'ai remercié Dieu pour la grâce qu'il m'a accordé de l'avoir. Et voilà qu'il me dit que voilà, je voudrais quand même rester dans la présence du Seigneur pendant quelques jours. Parce que je veux, et je sais que le Seigneur a eu à pouvoir me parler, je sais que le Seigneur a fait, qu'il y a des choses, effectivement, mais ce que je veux, c'est cette certitude, effectivement, d'un cachet, d'un saut, en fait, le saut de Dieu dans, dans ma propre vie. Je veux réaliser, je sens que quelque chose me manque, effectivement. Je veux avoir l'expérience de ces sauts, effectivement, du Saint-Esprit, que le Seigneur puisse marquer et, et confirmer, effectivement, à cela ainsi. Donc, dès les débuts ici, alors j'ai dit vraiment, je suis heureux et, et que Dieu te bénisse richement et, et quand tu auras l'occasion, quand ce sera le troisième jour ou le, le nombre de jours que tu auras, et je te pour prier effectivement aussi hein, pour toi et avec toi aussi. Alors là que, et voilà que pendant ce temps-là, il est resté dans la prière et pendant au moins euh, trois jours, je pense, quelque chose comme ça. Et il est vraiment resté dans la prière, se donnant de tout son cœur à, à prier le Seigneur. Et, et il ne mangeait pas, et, il ne buvait pas de l'eau, effectivement. Il a voulu vraiment rester dans cet état de la, de la prière, effectivement, pendant ce temps. C'était un moment dont il désirait vraiment. C'était pour lui quelque chose de tellement si important. Il y a resté. Et voilà que le premier jour, il y a tenu, effectivement. Oh, que Dieu bénisse mon frère. Et, et il a continué à travailler, à faire effectivement ce qu'il fallait faire, effectivement, pour aussi, comme vous savez, qu'il travaille aussi pour les frères, pour les expéditions, ainsi de suite, il les fait aussi. Donc il devait préparer tout cela dans sa prière, effectivement. Il continue quand même à pouvoir le faire. Et voilà, je crois que c'était entre le premier ou le deuxième jour, ou quelque chose comme ça, je pense. Et il était toujours dans sa pièce renfermée là, et où il travaillait, il mettait, c'est caché sur les bibles qu'il devait et, envoyer. Alors. Quelque chose l'a poussé, je pense, à, à pouvoir, pendant qu'il était à la prière, effectivement, bon, et puis quelque chose l'a poussé à pouvoir réellement aussi, je pense, à, à, à se référer à, une, à quelque chose comme une prédication, comme ça, je pense, c'était une prédication, mais vous le rendrez très lui-même. Et alors, parce qu'il est venu me montrer cela dans, dans mon bureau, et alors, lorsqu'il a commencé à chercher, effectivement, il a été conduit par le Seigneur à pouvoir aller chercher cette prédication. Et alors voilà qu'il il il, il prend donc, il se trouve effectivement à ce moment-là, et il trouve la prédication, et il a poussé donc la prédication pour écouter. C'est là que la chose extraordinaire s'est passée pour notre précieux frère Zaché. Alors il a écouté la prédication, il a écouté, c'était court en fait, cette prédication était vraiment était courte, effectivement. C'était la partie que je crois que le Seigneur avait voulu qu'il écoute. Et ce qui est extraordinaire, c'est que. Pendant qu'il avait mis cela, il se disait, bon, je mets cela et puis je veux me mettre effectivement à pouvoir travailler en écoutant. Mais je crois que son attention a été, au moment où la parole a commencé à être apportée, effectivement, je crois que c'est ce qu'on m'a expliqué. Quelque chose s'est passé, quelque chose l'a figé, effectivement. Alors il s'est passé une chose extraordinaire, c'est que la puissance du Seigneur, la présence, a rempli tellement le, la pièce où il était, et la puissance de Dieu est descendue qui est rentrée dans notre précieux frère. <rire> avec une telle puissance, il a commencé à pouvoir être. Alors il savait. Donc il était, il était je crois qu'il est resté pendant au moins une heure, je pense, quelque chose comme ça. Hein. C'était tellement puissant qu'il rentrait. Et pendant cela, c'était la prédication qui passait, effectivement. Et j ai, j ai, j ai, j ai, il va expliquer. Mais alors, le Seigneur, la vérité d'une est tellement puissante que c'est rentré en lui-même pendant une grande période de temps. Ben, il était là, figé et rempli, et secoué. effectivement. C'est comme ça qu'il a réalisé par après, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, quand il dit une chose, il accomplit. Et qu'il il baptise encore du feu et du Saint-Esprit, aujourd'hui. Cette prédication, c'est une prédication qui avait été apportée ici. Je crois que c'était au moment où je pense que, peut-être que, ben, il vous le donnera, vous l'écouterez, effectivement. Donc le Seigneur l'a conduit, effectivement, à pouvoir... C'est pour dire qu'effectivement, que quand nous écoutons la parole de Dieu, même si on ne fait pas attention, mais nous avons comprendre qu'effectivement que Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, effectivement, et que nous arrivons dans une certaine conscience, prendre considération considération ce que Dieu est en train de pouvoir faire, nous expérimenterons effectivement les choses de Dieu d'une manière assez aussi puissante, comme Dieu l'a dit effectivement dans sa parole. Que Dieu bénisse notre précieux frère Zaché. Je pense que quand on aura l'occasion, puisque nous sommes dans le confinement, quand on aura l'occasion, hein, il nous rendra son témoignage et nous chanterons les chants des Sion pour remercier notre Dieu. C'est pour dire aussi que comme le Seigneur a, aussi a rempli aussi notre précieux frère Zaché aussi de son esprit, il peut le faire aussi pour vous. Et comme vous êtes aussi à la maison, on a prenez le temps de pouvoir prier, chercher la fin du Seigneur, parce que nous avons besoin de ce temps pour mettre à profit en fait que nos vies, au lieu de perdre notre temps pour les choses inutiles, il faut qu'on puisse saisir l'occasion pour que le Seigneur, notre Dieu, nous, nous remplisse encore davantage, effectivement. Alors, je voudrais que nous puissions lire dans les scènes Écritures, dans le livre de Matthieu comme nous l'avons eu à pouvoir effectivement aussi, voir, je crois que c'était le mardi où nous l'avons pu prendre dans les scènes d'écriture, c'est quelque chose de très important pour chacun de nous de, de pouvoir réaliser l, l, l, la nécessité d'avoir cette certitude de la part du Seigneur, et surtout aussi d'être conduit par le Seigneur, et de pouvoir avoir l'assurance qu'effectivement que, oh oui, le Seigneur nous conduit, parce que, il a dit, il est écrit dans la parole de Dieu que tous ceux, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont donc fils de Dieu. Nous lirons dans le livre de Matthieu au chapitre 25. Matthieu, au chapitre 25, je pense que c'est cela. Et attendez, donc je pense que c'est cela. Oui, nous avons toujours un problème avec notre temps. Et comme cela est toujours. Ben, nous prenons le peu de temps que nous avons. Matthieu, chapitre 25. Nous lirons à partir du verset 1. Il nous dit ceci. Alors, le royaume des cieux sera donc semblable à dix vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent donc avec leur lampe de l'huile dans de vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et, et s'endormirent. Au milieu donc de la nuit, on cria, voici l'époux, allez donc à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent donc aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, non, pardon, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient à acheter, le donc arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut donc fermée. Amen. Tendre Père et précieux Sauva, nous voulons vraiment te dire encore merci pour le privilège que nous avons de lire les Saintes Écritures, dont nous savons que c'est vraiment une parole éternelle, une parole vivante, mon béni, mes Père oh Dieu, Et est merveilleux de pouvoir avoir ce privilège en tant que des hommes, d'avoir de recevoir. Oh Dieu, la grâce de pouvoir avoir la parole de Dieu Tout-Puissant qui crée, qui a créé les cieux et la terre, qui déploie toutes choses, qui compte toujours, Bénévole Dieu, pour que nous puissions être éclairés, Père. Donne-nous encore la grâce d'avoir cette foi, mon mes Père, pour nous accrocher à chaque parole que tu donnes, Bénévole Père tu, puissant, parce que nous savons que tes paroles sont esprit et vie, mon sauveur. Nous voulons vivre avec elles et pour elles aussi, Bénévole Père tu, Et pour toi, nous voulons donner notre cœur, notre âme, ce que nous sommes, Seigneur, afin en fait, que tu nous encourages. Merci pour ce que tu as fait pour notre précieux frère Zachée, Seigneur Jésus. Oh Dieu, de l'avoir rempli ton esprit, Seigneur, merci parce que tu l'as fait voir, effectivement, que tu es toujours vivant jusqu'aujourd'hui, que tu bats encore du feu et du Saint-Esprit, Père. Sois béni et glorifié encore pour tout, Père. Merci pour ce moment, Père, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans cette écriture de Matthieu 25, ici, nous l'avons déjà lu et puis nous avons eu à pouvoir voir des choses, effectivement, et certainement c'est vrai. Et c'est toujours important de réaliser que la parole de Dieu est comme un océan profond. C'est que nous pouvons j'étais dans l'océan, il est tellement difficile de pouvoir atteindre le fond, fin fond de l'océan, parce que c'est tellement profond. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu qui que Dieu nous donne effectivement qui est tellement aussi aussi profonde que on ne peut simplement que recevoir la, la partie effectivement que Dieu veut que nous puissions avoir effectivement pour que à, à, à, au moment où nous, nous trouvons effectivement qu'elle puisse nous donner aussi la force effectivement et surtout aussi c'est donc pour lequel Dieu l'a destiné aussi pour nous dans le temps dans lequel nous trouvons. Alors nous avons entendu effectivement parler de les dix vierges donc il y en a eu donc cinq qui étaient donc folles et puis cinq qui étaient donc sages. C'est extraordinaire, effectivement, comment on voit, comment les scènes écritures précisent les choses, effectivement, pour que nous puissions aussi être de ceux-là qui puissent prendre conscience, effectivement, de l'état dans lequel, effectivement, on peut se trouver si on ne fait pas très attention, effectivement. Parce que là, il est parlé bien de personnes qui avaient eu à pouvoir, réellement, avoir le, le, le, la, la, la même, même, même, même même orientation, effectivement. Même, même, même, même pensée, même désir de pouvoir, effectivement, aussi, même même façon de pouvoir, pas même façon, mais même même, même, même vision, en fait, de pouvoir arriver va pouvoir voir la chose, effectivement. C'était quoi C'était, en fait, tout était sous sous l'époux. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient eu à pouvoir entendre, effectivement, parler de la chose qui allait se passer, en réalité, effectivement. Donc, effectivement, ces, ces personnes n'étaient pas ignorantes, effectivement, de, de la chose qui allait prendre place, effectivement, surtout dans leur temps, parce qu'ils étaient donc parler effectivement que c'était donc de l'époux qui était donc euh, en enfin, donc, qui, qui était, était parlé effectivement et puis c'était donc effectivement des vierges donc effectivement il il, il est parlé de l'époux en fait effectivement donc ils étaient ils se sentaient effectivement tous concernés par cela effectivement et ils étaient donc convaincus qu effectivement que euh, cela est, est aussi effectivement la voix et ce qui était aussi annoncé ça le concernait aussi maintenant on nous dit que 5 folles, et, et puis cinq étaient aussi, aussi sages. Et nous remarquons qu'effectivement que pendant le parcours, parce que nous en avons déjà parlé effectivement, nous remarquons que pendant le parcours, effectivement, qu'ils avaient emprunté, toujours pour aller effectivement dans la même direction, c'est le point de départ qu'on voit effectivement qu'ils ont eu à pouvoir avoir le même point de départ avec le désir de pouvoir arriver à pouvoir atteindre effectivement l'endroit. Mais c'est tout au long du parcours. Et qu effectivement, que certains points, se manifeste, effectivement. Et on commence à voir, effectivement, le caractère de l'un comme l'autre, parce que depuis les départs, effectivement, quand ils ont commencé leur marche, ils n'ont pas vraiment bien pris attention, prêté attention des choses, effectivement, qui étaient importantes pour arriver à pouvoir hein, mais cheminer convenablement dans ce chemin pour atteindre, effectivement, le but pour lequel, effectivement, que les cris fait entendre, effectivement, et l'appel leur avait été donc adressé. Alors on remarque effectivement que certains partaient avec, probablement avec la pensée qu'ils avaient eux-mêmes dans leur propre esprit, hein, en se disant effectivement que oui, évidemment comme j'ai la lampe, effectivement il n'y a pas de problème, de toute façon je vais arriver. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'effectivement que avoir la lampe c'est une bonne chose, mais quand est-ce que l'époux va venir, on ne le sait pas en fait. La durée, c'est pour ça que vous avez remarqué que, les vierges leur ont répondu à un certain moment, quand ils ont commencé à demander de l'huile au Il dit, mais, il dit, nous dans l'Europe. Écoutez, mais je pense que c'est au verset ici, si il va dire. Et voici, verset, verset, verset Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allez donc à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes le folle dire aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Vous vous souvenez que nous avons eu à pouvoir parler mardi, effectivement, que et ceci était important de pouvoir savoir que comment est-ce que moi je dois me préparer? De quelle manière je dois être sûr que je suis aussi prêt? Parce que il faut, il faut être prêt pour le jour où le Seigneur, notre sauveur, viendra. Parce qu'il nous a dit que le Seigneur, notre sauveur, <rire> ne vient pas comme tout le monde attend effectivement. Il dit, mais il vient comme un voleur, il vient donc dans la nuit. Lorsque le voleur vient dans la nuit, il ne t'appartient pas que je veux venir effectivement, il ne fait pas de bruit pour pouvoir te réveiller. Non, le voleur, il vient au moment où on ne s'y attend surtout pas. Et c'est exactement aussi la même chose aussi que notre Seigneur, et a eu à pouvoir dire effectivement aussi, et qu'on a parlé effectivement aussi de, de sa venue, qu'il viendra effectivement au moment où on ne s'y attend pas, effectivement. Alors là, en réalité aussi, donc, ils se sont donc préparés pour pouvoir partir. Mais la manière dont les ils se sont préparés, c'est tout à fait différent de la manière dont le folle, eh ben, on y a à pouvoir aussi, c'est parce que tous les deux se disaient que ce sont, on se prépare effectivement. D'ailleurs, on dit, mais ils sont, ils sont réveillés, ils préparent l'enfer. Donc, ils sont préparés. Pourquoi? Pour aller à la rencontre du, de l'époux effectivement. C'était leur détermination. C'était vraiment aussi leur motivation. Et je crois qu'en s'engageant dans cette marche-là, ils étaient sûrs et certains que ils allaient donc rencontrer l'époux, puisque ils ne partaient pas pour autre chose, nécessairement que pour rencontrer donc l'époux. Ils n'ont pas dit qu'on part effectivement parce que bon, on va faire les courses en chemin pour, pour aller voir les grands Non, non, non, non, non. Ils sont sortis, ils ont pris la lampe, effectivement, avec détermination. Nous allons rencontrer l'époux. Donc, la pensée était l'époux. Mais les problèmes, c'est la manière dont ils avançaient. Les problèmes, c'est la manière dont ils, ils se sont préparés. Parce que c'est une question de préparation. Pour arriver à pouvoir le rencontrer, effectivement, cet époux. Alors, voyez-vous que... Ayant pris effectivement la lampe, tous les deux effectivement, mais dans une des dans la partie effectivement concernée effectivement les les, les vierges folles, il y a quelque chose qui a manqué effectivement parce que ils n'ont pas eu à pouvoir. C'est pour ça que les scènes écritures disent toujours une chose qui est très importante, qu'on ne prête pas attention. Et ça, c'est 100% vrai. On les lit, mais on ne fait pas attention. La Bible nous dit effectivement que dans les âges, quand on parle effectivement d'Éphèse, et de chaque fois que la parole a été prêchée, il y a toujours une parole à la fin qui dit que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a toujours quelque chose, effectivement, qui est dit en réalité pour que c'est lui qui entend, effectivement, tout le monde peut effectivement aussi entendre, effectivement, mais qui prête attention à ce que l'Esprit dit réellement à l'Église. Parce que certainement, c'est vrai, comme on, on peut arriver à pouvoir voir, même dans, dans chaque âge effectivement aussi, c'est pour ça que nous le répétons, nous le disons, et ça devient comme une habitude pour les uns. Il est parlé de, de vainqueur. Et on dit bien que à ah, celui qui vaincra, parce que tous ne vont pas vaincre. Non, monsieur, tous ne vont pas vaincre. On dit à ah, celui qui vaincra. Sinon, on dira que à ah, tous ceux-là qui vaincront. On dit mais ah, à celui qui vaincra. C'est-à-dire que c'est lui qui doit arriver à pouvoir maintenant prêter attention à ce que l'esprit. C'est pour ça que souvent, nous, lorsque la parole de Dieu est apportée, et nous, nous, nous la disons effectivement ici, et, et en répétant encore, comme souvent on il, il, il, il, il dans Saint est dans les Saintes Écritures, c'est le messager qui vient, qui apporte donc le message. Et tout le monde a les yeux focalisés sur le messager. Et comme on le vit aussi aujourd'hui, ça fait drôle parce que bon, quand, quand cela est dit, les gens s'énervent, les gens s'emportent effectivement. Mais pourtant c'est 100% vrai. Et c'est ce qu'effectivement que les gens font jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il ne répète que ce que le messager a dit, répéter, répéter, répéter, répéter. Mais là que, cela démontre qu'effectivement que les gens n'ont pas eu à pouvoir écouter ce que l'Esprit dit. C'est pas ce que le messager dit, ce que la Bible dit effectivement. que Après que le messager ait donné son message, effectivement, et, et, et à la fin, à la fin, on dit effectivement que, que c'est lui qui a des oreilles. Qui, qui a des oreilles Ce n'est pas dit qu'il entende ce que le messager aille à pouvoir dire. Non, qu'il entende ce que l'Esprit dit. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement aussi important pour nous, mais on l'entend, mais on ne prête pas attention. Voilà pourquoi. Alors, ils ont parti effectivement, mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas prêter attention, effectivement, de l'objectif même pour lequel ils ont été appelés pour pouvoir atteindre, effectivement, la, la destination. Parce que, pourquoi est-ce que vous avez été appelés Vous avez été appelés, pourquoi Pour aller où c'est, à la rencontre de qui De l'époux. Alors, il faut se poser la question, effectivement, si c'est l'époux que je dois aller à sa rencontre. Mais évidemment, qu'est-ce que l'époux en question attend de moi C'est ça le problème. Quand on passe la question va se la question, mais qu'est-ce que lui attend Pas ce que moi j'attends de lui, ou ce que moi je dois faire pour lui, mais qu'est-ce que lui, il attend que moi je fasse parce que c'est quand même lui qui donne les conditions tout de même, effectivement, parce que c'est lui quand même qui doit faire son choix, effectivement. Et moi je laisse, mais qu'est-ce qu'il qu qu attend de moi De quelle manière, effectivement, il veut que je puisse faire quelque chose C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, le Seigneur n'est pas un Dieu qui, qui fait les choses en désordre, effectivement, non. C'est un Dieu qui fait les choses dans l'ordre. Personne ne peut dire qu'effectivement que Dieu a, est un Dieu qui, qui ne s'est pas se soucier. Non, il s'est soucié, effectivement, de son peuple et surtout de sa parole à lui. Dans ces temps dans lesquels nous vivons, Dieu ne nous a pas laissés seuls, effectivement. Et certainement, nous le répétons si souvent que au temps du soir, la lumière paraîtra. On l'a répété, mais est-ce qu'on comprend effectivement ce que cela veut dire Parce que si la lumière apparaît au temps du soir, ce que réellement Dieu a manifesté son amour à l'endroit de son peuple, effectivement, qu'il ne pouvait pas voir clairement, enfin qu'il voit clairement. Mais, mais maintenant, je me pose la question. Quand la lumière vient, effectivement, quand c'est noir, à ce moment-là, ben, si c'est noir, on voit pas. Mais quand la lumière, en fait, est allumée, on peut voir clairement, on peut voir comment on peut placer les choses, même pour mettre de l'eau dans une salle ou mettre dans une, dans une maison, là, là où se trouvent les casseroles, les assiettes, effectivement, le verre, on le place bien. Mais si on éteint la lumière, on casse tout parce qu'on ne sait pas tellement voir cet endroit. Alors, ce qui veut dire que si Dieu a eu à pouvoir amener la lumière, effectivement, c'est pour que nous, le peuple de Dieu, nous puissions voir c'est pour ça que il priait en disant que mon peuple le Seigneur dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, c'est 100% vrai. Il est impossible que Dieu allume la lumière que le peuple véritable de Dieu soit dans la confusion, c'est pas possible. Et pourquoi on serait dans la confusion Parce que Dieu a éclairé effectivement. Donc effectivement, c'est parce que si on n'a pas prêté attention de l'Épa, qu'est-ce que l'époux attend de moi Qu'est-ce qu'il attend C'est pas moi qui dois faire quelque chose pour l'époux. C'est lui qui doit me dire effectivement comment je dois faire les choses. Et de quelle manière les choses doivent être faites effectivement. Et nous le voyons davantage effectivement aussi comment les choses ont été avec les, les apôtres. Quand il a appelé les apôtres, effectivement, disciples, effectivement, il a en fait des apôtres comme l'Écriture les fait savoir, effectivement, parce qu'il les a envoyés. Mais ces hommes-là ne pouvaient pas partir. Disent, ah, nous avons été avec le maître, on fait ce que maintenant on peut aller prêcher. Non, non, non, non, non, non. Il devait leur montrer de quelle manière il pouvait arriver à pouvoir le servir pour lui plaire, lui en fait. Comment il pouvait arriver à faire le service, même dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas euh, Aaron qui pouvait dire, voilà, bon je veux m'habiller comme ça pour plaire à Dieu, servir. non, non, non, non. C'était toujours Dieu qui l'a appelé, il devait attendre que Dieu lui montre, comment est-ce qu'un souverain sacrificateur devait s'habiller ce pas que, bon, on va lui dire, maintenant, on va te coudre un pantalon avec... Non, non, non, non, Dieu devait lui dire, mais voici, ça, ça, ça, ça, ça, ça. ça. Alors, quand toi, tu vas venir dans ma présence, à ce moment-là, je t'agrierai. Mais si Aaron se disait, oh, moi j'estime qu'il me faut tel tissu, ceci et cela, mais il allait partir tellement c'est vrai, mais il n'allait jamais entrer dans la présence du Seigneur, il serait donc mort, bien qu'il était quand même habillé. Mais il fallait que il puisse arriver à pouvoir s'informer effectivement, parce que c'est Dieu qui voulait qu'il y ait en fait euh, cette, cette autorité effectivement de sacrificature en tant que sacerdotale, effectivement comme euh, euh, le souverain sacrificateur, c'était pas lui qui a eu à pouvoir effectivement aussi inventer ou cela, mais Dieu lui-même voulait. Alors quand Dieu veut quelque chose et qu'il veut que tu puisses le faire, il doit absolument te montrer de quelle manière il faudra arriver à pouvoir le faire et comment tu dois t'habiller comme l'était même le parfait de quel parfait il devait arriver à pouvoir avoir effectivement toutes ces choses-là venaient donc de celui qui, qui a fait de lui et qui l'a appelé pour qu'il puisse assumer effectivement aussi cette fonction pour que, parce que quand tu dois rentrer pour aller dans le lieu très saint, il ne doit pas s'habiller comme il pouvait penser, ni comme il pouvait imaginer. Il doit s'habiller effectivement comme Dieu Dieu lui-même le veut. La preuve est celle-ci ils sont sortis, effectivement, oh oui, chacun, comme les folles, ils ont pris effectivement leur allure. Mais oui, de toute façon, on va les rencontrer parce que nous, nous pensons que c'est comme ça qu'ils vont faire. Ils ont avancé, ils sont avancés, effectivement. Mais arrivé un moment, quand on a crié, effectivement, pour aller à la rencontre de l'eau, parce que c'était là le moment, le point, le point culminant. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui manquait. Mais comment ça s'est fait que les autres là, vous savez, on les appelle sages, effectivement. Vous connaisse, pour quelle raison euh l'avons entendu avec vous effectivement aussi quand nous avons lu dans Job chapitre euh, 28, je pense que c'est cela, en parlant de euh, Job chapitre 28, je pense que c'est cela aussi, en parlant de, de l'or et aussi de la sagesse effectivement et l'intelligence. Alors, on nous a montré effectivement que D'où vient donc la sagesse et où est-ce qu'il se trouve effectivement la sagesse? C'est Dieu qui connaît le chemin, effectivement, et quand il les édibles, voici donc la sagesse. Donc, la crainte de l'éternel, c'est la sagesse. C'est-à-dire que la soumission, quand on parle de la crainte, ce n'est pas la peur, mais le respect, la soumission. Quand on est soumis à quelqu'un, on est attentif à ce qu'il vous dit. C'est-à-dire qu'effectivement, que, mais c'est comme cela. C'est comme ça qu'un esclave, un esclave, il, il est soumis à son maître. L'esclave écoute très bien l'ordre du maître parce qu'il dit, mais si je ne fais pas ce que le maître me dit, effectivement, aujourd'hui, on peut me couper la tête. Donc, donc quelqu'un qui est soumis à Dieu, effectivement, il doit être très attentif. Parce que quand on est soumis, c'est parce que on veut faire la volonté de celui qui est devant moi. C'est ça donc quand on parle de la, la soumission, c'est-à-dire le respect, l'amour, effectivement. Évidemment, euh, aujourd'hui, tout le monde, si on parle, effectivement, de la soumission, les sœurs, les, les les gens discutent, effectivement. « Ah, moi, je ne peux pas me soumettre à mon mari, effectivement. » Mais c'est normal, si tu ne peux pas te soumettre à ton mari, effectivement, ça veut dire que tu te soumets pas à Dieu. Ça veut dire qu'on n'a pas discuté sur ce point-là parce que chacun donne son argument. Non, la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », il n'y a pas à discuter. Il y a simplement à pouvoir croire cela. On va m'expliquer « Oui, mon mari, il est méchant, ça c'est pas mon problème. » Le problème pour toi, c'est quoi C'est que qu'est-ce que, que tu dis la parole de Dieu Puisque tu dis que je crois en Dieu, j'aime le Seigneur, effectivement. Si tu as dit soumets, soumets, toi et que tu aimes le Seigneur, tu ne vas pas trouver des raisons pour dire Ah, il est méchant, ah, il est mauvais, ah, il est ceci, je ne peux pas me soumettre à un homme comme ça. Et quand tu es comme ça, ce que tu n'as pas, effectivement, aussi la chose qui concerne Dieu au-dedans de toi. Ah ben bref, nous donc, il dit que quand il quand on, on, on arrive à ce point-là, c'est parce que quelque part, on n'a pas eu à pouvoir... En fait, on est parti de sa façon à soi de pouvoir concevoir le chose, Parce que Dieu a une façon à lui de pouvoir réellement aussi faire le chose, qui n'est pas une façon que nous, nous pouvons arriver à pouvoir réellement aussi penser. Je vais vous montrer juste un exemple pour que vous puissiez comprendre cela aussi. Regardez très bien. Quand Moïse est entré dans le pays d'Égypte, effectivement, lorsque Dieu, le Seigneur, l'avait donc envoyé pour faire sortir les enfants d'Israël, effectivement, de l'endroit où, où ils étaient, vous connaissez les signes que le Seigneur a donnés, effectivement, à Moïse. Pour témoigner, que, effectivement, que Moïse est mon envoyé, donc c'est-à-dire que la personne que j'envoie pour pouvoir faire sortir mon peuple, effectivement, de l'esclavage, là où il se trouve, effectivement, aussi. Et voilà que... En entrant, effectivement, il a eu à pouvoir déployer ce qu'il fallait déployer, effectivement, aussi, comme le Seigneur avait dit que, oui, tu vas aller chez moi, Pharaon, et j'endosserai son cœur. Parce que vous savez pourquoi, nous l'avons déjà entendu, ici aussi, effectivement. Alors, mais voilà ce qui est extraordinaire, c'est ici. Ce que, quand Pharaon a eu à pouvoir refuser, maintenant, maintenant, il restait, maintenant, la dernière chose que Dieu avait donc décidé. Mais, il dit, quand je ferai ça, donc, le premier né sera donc parti, il vous laissera donc partir. Alors, il est redit, au peuple d'Israël, il souvenez-vous de ce jour. Ne l'oubliez jamais. Il faut vous souvenir ces jours, effectivement. Mais voilà qu'effectivement, c'est avant qu'il appelait, puisse tomber effectivement sur sur l'Égypte, effectivement. Il dit, voilà, pour que vous soyez épargnés. C'était Dieu. C'était pas, c'était pas que le peuple pensait comment pouvoir faire effectivement aussi ces dernières. C'est Dieu qui vient vers le peuple. Il dit, voilà ce que vous devez faire. Parce que souvent on pense faire les choses. En pensant qu'effectivement, que la manière dont nous faisons, c'est ça qu'il faut faire très attention, frères et sœurs. Vous qui êtes connectés de loin comme de près aussi, c'est pour que vous puissiez pas vous laisser toujours emporter, « Ah, nous avons un message. » Non, non, non, non, non, non, non, non. Il y a une chose qui est très importante, que vous allez pouvoir comprendre mais très bien, c'est cette communion et cette relation Personnel que chacun de vous, parce que c'est individuellement que le Seigneur vous a appelé. Il n'a pas appelé en groupe, il n'a pas appelé des gens en masse, effectivement. Il t'a appelé toi d'une manière assez individuelle. Mais il faut pas effectivement te fondre dans, dans le groupe, effectivement. Il faut que tu sois d'abord sûr que individuellement, tu es en communion avec le Seigneur. Et qu'individuellement, que tu aussi n'est pas comme notre précieux frère Zaché a eu son expérience avec le Seigneur, effectivement, aussi. Donc. Nous comprenons qu'effectivement c'est important parce que c'est là que place effectivement toi aussi dans une position où le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même, continue à pouvoir également aussi te couler. Alors, quand il a parlé effectivement aux enfants d'Israël, par bah, Moïse oui, effectivement, il leur a dit une chose. Ça pouvait les plaire ou pas, ça pouvait paraître comme une chose, bon, je ne sais pas, euh, un fantôme, mais c'était la manière dont Dieu lui-même avait voulu que les choses soient faites. Qu'est-ce qu'il leur dit voilà, c'est quoi C'est exode au chapitre 11, je pense que nous pouvons juste lire rapidement. Exode au chapitre 11. Je pense, c'est cela, oui. Je pense que c'est exode au chapitre 11 12, 12. Alors, il dit ici... 12, pardon. Je dis 11, c'est 12. Le 12, il dit... L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le, dans le pays d'Égypte, il dit...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 Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera effectivement, il dit, ce sera effectivement, ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, mais vous le garderez jusqu'au 14 de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre le deux soirs. Il a donné lui-même les conditions, effectivement, d'abord, pour comment serait d'abord le choix qu'il fallait faire, effectivement, de l'agneau. Effectivement, il fallait, comme il dit, effectivement que un, un agneau sans défaut, pas femelle, mais bien un mâle. Parce que quelqu'un me dit, me dit, mais un agneau, quand même, c'est quand même, un agneau, je peux prendre quand même une femelle. Non, Dieu a dit un mâle, parce qu'il sait pourquoi, effectivement, c'est un mâle. Il, fa, il, fallait, il fallait un mâle, pas une femelle. Donc, effectivement, ça peut passer par la pensée, mais oui, mais ne prendre n'importe quel agneau, c'est le fait, voit pas seulement un agneau, c'est suffisant. Non, non, non. Il a bien précisé les choses, effectivement, parce qu'il faut toujours prêter attention. Pourquoi Parce que quand Dieu demande quelque chose ou il dit quelque chose, il sait pourquoi. Pourquoi pas une femelle Parce que je peux choisir aussi une femelle. Mais dans les plans de Dieu, il n'y avait pas de femelle, c'était le mâles. Et le mâles, c'était effectivement ça typifié. Christ, notre Seigneur, qui devait venir, effectivement. Christ est un mâle, ce n'est pas une femelle. Donc, effectivement, que ça ne va pas partir. Parce que quand, quand il demande quelque chose, il sait parfaitement très bien. Parce que si on ne fait pas exactement la manière dont il a demandé, on peut être. Bon, Et regardez par exemple l'exemple que le Seigneur a donné, effectivement, au, au Seigneur pharisiens. C'était des gens qui connaissaient bien les Écritures, qui étaient tellement cinquante, on le voyait, effectivement, en rapport avec ce que Moïse avait dit. Il mettaient cela à 100% en ordre. Mais quand Dieu est venu le voir, effectivement, il dit, mais. Vous avez pour peur le diable. Pour quelle raison Parce qu'il y avait un problème. Il y avait un problème. Parce que ces gens-là, c'est vrai qu'ils ils étaient, euh, euh, comme des, des idées de Moïse, effectivement, mais ils avaient des traditions qu'ils ajoutaient. Ils avaient des renforcements qu'ils faisaient, effectivement. Ils durcissaient encore davantage les choses, effectivement. Ce que Dieu n'avait pas eu à pouvoir dire, mais c'est ce qu'il a eu à pouvoir, effectivement, aussi ajouter à cela, aussi faisant, disant que si on fait encore comme ça, ce sera ainsi comme cela. Parce que, <rire> comme il, il dit qu'effectivement, bon, enfin, bon, on ne peut pas rentrer là-dedans maintenant. Et même le Seigneur le, les a repris, effectivement, comment il pouvait arriver à pouvoir changer les... Choses de Dieu pour réussir encore chose effectivement auprès du peuple. Alors ici il dit, verset 5 verset 6, il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtue au feu, on la mangera avec de pain sans levain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 Demandez qu'une chose comme ça puisse être faite, l'imagination qui nous passe, il dit, mais quand même, avec tout ça, et les intestins, tout ça, ainsi, effectivement, non, on dirait, mais non, on va d'abord les ventrer, on va quand même nettoyer l'intérieur, effectivement, quand même, et puis, il continue, il dit, mais vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, donc je dois tout manger, dis, il dit, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Et quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » Et ça, c'est dans une, un endroit que je va se trouver, effectivement. Il dit « Mais regardez, comment vous devez. Le... Parce que vous dit « Mais enfin, mais pourquoi je dois avoir mon bâton Pourquoi je dois avoir choses à la ceinture, effectivement ?» J'ai dit « Mais enfin, mais si je dois manger, je mange quand même. »« Ah oui, tu peux manger, C'était une manière ou une autre. » Mais comment Dieu a eu... En fait, ça, c'était la préparation, comme Dieu préparait son peuple pour que les jours là ça soit. Parce qu'il a dit bien, hein. parce que c'était les jours effectivement où il devait se remémorer. Donc il fallait qu'il puisse se souvenir, effectivement, de ce jour. C'est pour ça qu'ils avaient les, les reins, effectivement, et les bâtons à la main, et puis la hâte, effectivement. Alors il dit Verset 10, verset 2 dit, mais cette nuit-là, cette nuit-là, c'est dans la nuit donc, parce que, regardez bien, on peut dire, mais nous sommes dans la nuit, effectivement. Bah, évidemment, on doit avoir les reins sains et puis les bâtons, effectivement, sont dans la nuit. Il dit, non, cette nuit-là. Il dit cette nuit-là, parce qu'on me dit, mais non, la nuit, on mange, je ne pas dormir. Il nous dit, mais faites ce qu'il vous demande et pouvoir faire. Regardez très bien. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai donc des jugements contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira donc de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs.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 La manière dont il voulait d'abord, parce que c'est vrai, tu peux te précipiter, parce que tu peux dire, bon ben, je peux tuer euh, une chèvre, une, enfin, je vais donner simplement une, une vieille chèvre, pardon, pour dire, euh, qui est déjà vieille, effectivement. L'important, c'est que je prends le sang et puis je mets sur le lenteau. Oui, tu peux mettre le sang sur le lenteau, mais quand l'ange va venir, effectivement, passer, mais il va tuer ce qui est chez toi. Ah oui, bien sûr. Il a dit que le sang, c'est vrai, mais c'est pas n'importe quel sang. Ah oui, bien sûr, on peut dire, mais je peux même tuer ma, ma vache, effectivement, je prends puisqu'on a dit que le sang, c'est vrai laisser, Je tue ma vache et puis je mets le sang dessus. Mais quand l'ange allait passer, mais bien sûr qu'il allait rentrer chez vous. Ah bien sûr que oui. Ah bien sûr que oui. Pourquoi il allait rentrer C'est pas parce que c'est le sang des, des vaches qui est sur les toits, qu'il a vu les sangs. Non, il y a un sang particulier, parce que pour que ce sang-là soit agréé de Dieu, il fallait respecter les conditions. Ah oui, monsieur. Oui, madame. Ce pas que tu as été prendre même le, le sang d'une poule. Il dit, c'est quand même le sang. Je mets le sang d'une poule sur le taux. Dieu n'a pas parlé de poule. Dieu n'a pas parlé de vache. Non. Et puis, les, ces sangs en question devaient être en fait de, Puis, on a bien dit, hein, il fallait qu'il soit gardé. Parce que ta vache, tu peux la prendre dans la prairie, effectivement. Mais c'est ici d'être gardé quelque part, pendant quatre jours. Il a dit bien, il dit. Sans défaut. Ok. Il y avait des conditions qu'il fallait remplir d'abord. Parce que pour que les sangs en question puissent avoir de la valeur. Ah oui, c'est pour ça qu'on ne fait pas les choses de la manière dont nous pensons pouvoir le faire. Que tous les sangs se ressembleraient. Hein? Les animaux, comme par exemple les poules, comme par exemple les vaches, comme exemple, même le cheval, cest à cheval. on dit que si, quand, quand, quand, quand le destructeur passera, il verra le sang. Quand je verrai le sang, ah, il va quand même chercher quand même le sang, effectivement, quand tu ne va pas avoir le sang. Non, messieurs. Ce n'est pas le sang des chevals, ce n'est pas le sang, parce que tout que c'est le sang, mais il fallait que. L'animal dont le sang devait servir le signe, effectivement, il était remplir, remplir les conditions de Dieu, pour que je dirais que ce mois là que regardez bien, nous pouvons lire avec vous. Hein. Il dit, oh, il dit, verset, il dit, euh, verset 3, verset dit, mais parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Le dixième jour, donc, il dit que il faut respecter donc les principes de de mois et des jours, effectivement, que Dieu a prescrit. Il sait pourquoi il le dit. Je vois, on dit, bon, ben, euh, c'est la parole, parce que même quand il faut mettre les choses de Dieu en pratique, il faut savoir effectivement comment mettre la parole de Dieu. Comment agir effectivement comme Dieu le veut aussi. C'est pour ça que le Seigneur, même effectivement, il va beaucoup plus loin. Comme, comme par exemple nous, nous disons, il dit, mais je, je, je déteste vos cantiques, et pourtant tout le monde chante, je hais vous, je vais tous ces vous faites aussi, donc beaucoup de choses, effectivement, parce qu'on chante, on chante, on chante, mais il faut chanter comme Dieu voudrait que ça soit chanté. C'est-à-dire que dans les choses qui concernent Dieu, c'est pour ça que nous parlons, comment est-ce que je peux, moi, me préparer chose? Dans les Qu choses qui concernent Dieu, mon frère et ma soeur, on ne fait pas les choses comme nous, on veut, et surtout... Faire très attention parce que nous avons un adversaire rusé. Hein, C'est un démon. Le diable, le Satan, il est, il, il est mauvais. Alors, il, il, il, est, il est bien rusé quand on dit rusé. Il est malin. Il est très fin. Il te fait passer toi-même comme une pauvre docteur de toi-même, en fait. Il te fait convaincre par toi-même qu'effectivement, que voilà la bonne manière de voir les Écritures, inquiétudes, ceci, cela, cela. C'est ça le grand danger dans lequel nous nous trouvons, en fait. Et c'est là la pièce dans laquelle aussi on tombe. Et puis les vierges, les folles, quand ils sont partis, on dit bien folles, étaient un peu folles effectivement. C'est de cette manière. Ah, nous pouvons le faire. Parce que ce sont souvent des gens qui font beaucoup de bruit, en fait. Parce que les sages, même dans ces circonstances difficiles, effectivement, ils s'étaient toujours. Ce n'est pas quelqu'un qui aboie, ce n'est pas quelqu'un qui crie tout le temps, mais c'est quelqu'un qui sait se maîtriser la maîtrise de soi. De manière, effectivement, la paix. Parce que vous savez, les diables pousse toujours les gens dans, dans l'expression qu'on ils met, et puis tu, il te pousse, mais tu vois, il a fait, toi aussi tu te mets avec, avec le sang qui est chaud, puis je vais le faire, effectivement. Non, le sage se retient. Parce qu'il ne veut pas se laisser, effectivement, emporter, effectivement, dans les choses qui, qui avancent. Et c'est pour ça que en tant qu'enfant de Dieu, nous, nous sommes appelés à pouvoir souffrir, accepter les souffrances, effectivement, comme Christ notre Seigneur a, a injurié, et ne rendait point d'injures. Et pourtant, Parfois, quand nous, nous, sommes dans des situations difficiles et que les gens nous font tellement du mal que vous vous dites, mais c'est pas possible que cette personne aille à pouvoir me faire ceci. Tu as envie de pouvoir même prier que Dieu, que le feu tombe, que sa famille puisse être brûlée, qu'il soit consumé parce qu'il vous a fait du mal tellement. Et c'est ça la nature de l'homme, effectivement. Mais Dieu te ramène à pouvoir dire, non, priez pour ceux qui vous maudissent. Et tu pleures parce que tu souffres, effectivement, dans cette condition dans laquelle on t'a mis par quelqu'un. Et puis tu dis, mais Seigneur, si, si même le feu veut te consumer la personne, tu ne peux pas prier comme ça, il faut prier que la paix soit. C'est-à-dire que le Seigneur te met dans une condition où tu dois arriver à pouvoir penser et maîtriser les choses. Pas comme le monde, effectivement, mais comme Dieu le veut. La souffrance fait partie, effectivement, des enfants de Dieu. Donc... Nous comprenons ici qu'effectivement qu il avait bien exigé pour que ceux-là ne puissent pas arriver à pouvoir réellement euh, être, être, être aussi passé par aussi bah, par, par le, juge, enfin, le, le jugement qui allait se passer effectivement à Israël. Parmi les hommes, il fallait qu'ils mettent le sang sur les linteaux, comme Dieu l'avait dit. Mais ce n'était pas n'importe quel sang. Ce n'était pas non plus n'importe quelle manière qu'il fallait voir. Parce que c'est le sang, je mets effectivement aussi. Nous, il faut d'abord. Prêtez attention, mais comment Dieu veut que j'applique la chose De quelle manière il veut que j'applique pour que je réalise qu'effectivement, que ici, là, je suis vraiment prêt. Quand je suis là-dedans, je suis Seigneur Jésus, je, je suis sûr et certain. que Quand l'ange va passer pour la destruction, oh, moi, je serai épargné. Quand la calamité viendrait, moi, je serai épargné. Comment est-ce que je peux être sûr Alors, il avait donné donc la voie. L agneau, comment il serait d'abord, vous d'abord, parce que vous ne pas faire n'importe quoi, parce que après avoir fait cela ainsi avec l'agneau, parce que bon, le sang, faut d'abord couper, c'est le sang de cet agneau-là, puis que vous avez fait encore Vous allez le manger comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ce sang-là provient d'un agneau qui a été bien consacré, mis à part, pour etc., pour qu'on a respecté tout les Alors là, quand son sang est posé, tous ceux qui sont à l'intérieur... Ils peuvent dormir tranquilles. Ils peuvent être certainement sûrs et certains que rien, rien ne peut leur arriver. Parce que, pourquoi Parce que j'ai fait les choses. Oh, j'aime cela. C'est comme, euh, je vais terminer, hein, parce que bon, je vais terminer. C'est comme Élie euh, avec le prophète de Baal. Élie, il a dit rassembler le peuple, effectivement. Il posa la question, il dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous les deux côtés si Bâle et Bâle, allaient à Bâle, si Dieu et Dieu, allez à Dieu, le peuple ne répondit rien. Et puis il dit, mais alors prenez donc un taureau chacun. Prenez les taureaux, et puis d'abord, ce qu'il va pouvoir faire, effectivement, mais coupez, mais ne mettez pas le feu. Le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Ceux de Bâle ont été les premiers parce qu'ils étaient les plus nombreux qu'Élie, ils étaient les seuls. Et ils ont pris, ils ont coupé, ils ont mis, ils ont commencé à invoquer Bâle. Ils ont chanté, ils ont prophétisé, ils ont tout fait. Rien. Le feu n'est même pas descendu. Et Élie a attendu, effectivement, vous comprenez, vous savez comment Élie se moqué de lui. Mais s'il est Dieu, il est peut-être parti en voyage ou en vacances, crier très fort, il va revenir, peut-être qu'il est en train de dormir, il se réveillera. Ils ont crié, ils ont fait le chargé, ils ont fait des incisions, tout ça, rien. Elie n'a pas invoqué Dieu à midi. Non, messieurs. C'est, vers le soir, effectivement, aussi là, quand le temps est passé, effectivement, il dit, ah, il dit, maintenant, puisqu'ils ont tout fait, ils ont tout, ils ont tout invoqué rien ne s'est passé, il les a regardés d'abord, il était sûr et certain de sa position. Il savait que, la manière dont ils font les choses ici, effectivement, Dieu, les feux ne pourra jamais descendre. Ah oui, mon frère et ma soeur, il faut connaître Dieu. On ne fait pas les choses à des autres pour dire que je te plais parce que j'ai fait ceci. Non, il faut être certain que ce que j'ai fait là, c'est conforme. Alors là, certainement, Dieu agrée. Parce que Dieu ne peut pas griller, même s'il dit, bon, je vais te chanter, je vais te, je vais faire ceci, je vais faire cela, comme je dis moi, je vais aller prêcher. Parce qu'il y en a des gens qui s'en vont pour aller prêcher. Dieu ne les a jamais envoyés, mais ils, seront, ils auront des problèmes sérieusement dans leur propre vie. Parce que ils a, ils a, eux mêmes ils s'attirent la malédiction et la colère de Dieu. Dieu n'est pas comme quelqu'un qui peut mendier les, les prédicateurs. Non, il s'est choisi lui-même des hommes. Il a eu le fait de choix, effectivement, pour que ces hommes-là soient entre ses mains. Donc, Dieu ne va pas manquer des... des, des hommes, il sait, il, il sait. Alors, bon, alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'Élie a fait il dit maintenant, puisqu'ils ont fait jusqu'au soir, il n'y a plus rien. Dieu-là n'a pas répondu. Il dit au peuple il a rassemblé, rétablir. La Bible dit, que qu'est-ce qu'il a fait Élie a rétabli l'hôtel. Ah oui, c'est tellement vrai. Il a pris les taureaux, il a coupé la mie, il a dit maintenant quoi Verser de l'eau. C'est sur les altars. C'est quand même comme ça que le Seigneur avait versé. Parce que Dieu s'est pourquoi il a fait 12 trubis, il a rassemblé, comme vous connaissez, effectivement. Je ne vais pas rester longtemps parce que je file pour le temps. Donc, il a rassemblé, effectivement, pour cela, pour toutes les pierres. Donc, je cours pour cela. Il, dit, mais il a rassemblé les pierres, il a, il a mis les douze, il m'a dit, cest encore trois, quatre fois, trois, trois fois, Donc, ils, ont, ils ont mis, effectivement, au nombre des douze tribus, euh, ça ne comprenait pas, mais lui, il savait que c'était les dieux d'Israël. Donc, il a fait, et puis, regardez ce qu'il a ailleurs pour voir dire. Nous allons voir avec vous, je pense, dans, dans un roi, et puis nous allons prier, peut-être que nous reviendrons sur, sur cela aussi, hein. après, dans un roi, hein, je pense que... Un roi, je suppose que c'est là, oui, nous allons lire là un roi. Un roi au oh, chapitre 18. Voilà, voilà, voilà, voilà. voilà et voilà, c'est ce que nous pouvons lire. Ah. Un roi, chapitre euh, 18, verset, verset 27, il dit.. Oh même tu ne peux pas te lire un peu plus haut, comme ça dit. Verset, euh, verset 26. Ils prirent donc le taureau qu'on leur donna et les prépareurs, Et ils invoquèrent donc le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et il dit, qui est donc à haute voix puisqu'il est Dieu Il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Elles crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume, des incisions avec des épées avec des lances, jusqu'à ce que le son coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, Approchez-vous de moi, tout le peuple s'approcha de lui. Et il y rétablit donc l'autel de l'Éternel qui avait été donc renversé. Il prit donc douze pierres. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob, il faisait pas les choses en désordre, il savait très bien ce qu'il faisait. Mais donc, douze pierres, effectivement, oui, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera donc ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un hôtel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'hôtel un fossé de la capacité de deux mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau quatre couches. Et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-les une deuxième fois. Il pouvait le faire une fois seulement. Il dit, faites-le une deuxième fois. Et puis il dit, et il fire une deuxième fois. Et il dit encore, faites-les une troisième fois. Et il fait une troisième fois. Pourquoi il n'a pas demandé qu'on le fasse quatre fois Regardez très bien ici. Je reviens, il dit... Il bâtit avec ses pierres un hôtel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'hôtel un fossé, à la capacité de deux mesures. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez donc combien Quatre cruches. Quatre cruches qu'on a remplies. Et il dit, versez de l'eau une fois, versez de l'eau deux fois, versez de l'eau trois fois. Pourquoi on n'a pas dit quatre fois Parce que quatre fois trois, ça fait douze. S'il si faisait 4 x 4, ça faisait 16. Vous voyez qu'il fallait être précis dans les choses qui concernent. Parce que 12, c'est toujours le nombre des de, tribus d'Israël. Ce n'est pas 16 tribus, c'est 12 tribus. Donc 4 x 3, ça fait 12. C'était toujours avec 12. pierres, vous connaissez bien très bien Alors il est très bien. Donc, alors il dit ceci remplissez, et puis il dit l'eau coula autour de l'hôtel, et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Maintenant, écoutez bien. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que ce que fait quoi Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Donc il a fait ces choses conformément à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, ce que Dieu attendait. C'est pour ça, il dit, il dit, Ceci plus bas, il dit, il dit, alors il dit, réponds-moi, éternel, réponds-moi, en fait que je peux reconnaître que c'est toi, éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. La Bible dit, et le feu de l'éternel tomba. Dieu ne pouvait que descendre parce que chaque chose était faite selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu, mon frère et ma soeur, Ceci, si, aïe, très, très important. Bien, mes frères et sœurs, vous qui êtes connectés et qui suivez, nous avons un objectif tous ensemble, c'est de pouvoir atteindre ces, ces lieux, effectivement, et ces rendez-vous que le Seigneur nous a donnés. Il est absolument important qu'on se pose la question, est-ce que vraiment j'avance comme le Seigneur veut que j'avance Est-ce que je me prépare comme, effectivement, le Seigneur veut que je me prépare Est-ce que je suis vraiment prêt Je m'apprête, effectivement, de la bonne manière pour que je sois sûr que quand ce jour-là viendra, ah oui, certainement que je dois m'en aller, parce que nous entendons souvent ce que le Seigneur nous a souvent dit dans les scènes d'Écriture, il dit, il en sera de même comme au temps de l'autre, effectivement, ici. Là, je viens d'entendre, effectivement, je vérifie moi-même. Vous savez, au temps de l'autre, c'était en fait le temps où les hommes avec les hommes, Si vous connaissez cela, effectivement. Je viens d'apprendre, effectivement, là, que j'ai pu vérifier parce que le, le pape a fait une déclaration que l'homme avec l'homme, maintenant, ils peuvent euh, finir, vous comprenez. Oh. Donc, bref, nous comprenons que nous sommes dans une période où nous rendons compte, qu effectivement, que la parole de Dieu, elle est vraiment vivante. Alors, il dit, mais il en sera les mêmes cons. Alors, il dit, les deux qui seront dans un lit, euh, l'un sera pris, l'autre... Les deux qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre... Les deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Il a dit que parmi les deux qui marchent, effectivement, comme le vierge sage et les vierges folles, le groupe. Les deux qui seront dans un lit. Il y en a un qui est, qui est fou. L'autre qui est sage. Même s'il a les yeux fermés, il est prêt, il se prépare. Il veille à ce que son état... Mon frère, ma soeur, ne faites pas de votre vie ce que vous pensez pouvoir faire. C'est une vie, ce Seigneur l'a dit dans sa parole. Ah, c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. C'est-à-dire qu'effectivement que... La vie que nous avons, je parle pour les enfants de Dieu, cette vie que nous avons, elle n'est pas précieuse en fait pour nous. Elle n'est précieuse que quand elle sert le Seigneur, elle se conforme, c'est une grâce merveilleuse de pouvoir réellement se conformer au Seigneur. Nous sommes, notre marche, effectivement, nous avons beaucoup de projets, beaucoup de choses, effectivement, qui passent par notre esprit, notre esprit effectivement, nous voulons faire beaucoup de choses, effectivement. Et nous devons comprendre une chose qui est très importante. Ce que Dieu attend de nous, c'est la chose que nous devons réellement aussi savoir. Je termine. Oui, nous allons prier tout de suite. Je termine. oui dit, et ça c'est une parole que nous répétons aussi souvent. C'est dans le livre de, des Hébreux, des Hébreux, vous la connaissez. Il dit mais, il dit mais, vous avez besoin de la persévérance car après, nous vous les lire. juste, vous lit cela et puis nous nous nous le vous qui êtes là-bas aussi loin, si vous pouvez vous lever, ne restez pas dans votre lit, mais si vous pouvez aussi vous lever, puisque vous êtes en communion avec nous. Donc il faudra avoir la position de pouvoir se tenir debout aussi, pourquoi nous prions ensemble avec vous. Hein. Alors ça c'est dans les Hébreux au chapitre 10, et que nous lisons cela, verset 36, il dit, oh, mm -hmm. ah, il dit ceci. Ah, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est donc promis. » On ne peut pas obtenir ce qui nous est promis si nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Si nous marchons dans les désordres, nous marchons comme nous pensons, nous ne pourrons jamais arriver. Alors, l'apôtre Paul, en chéri, encore, il dit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » Donc, vous pouvez le lire. nous le lirons vite ici, dans Corinthiens 9, et puis pardonnez-moi, j'ai lu ça, oh et on va prier, mon grand, on va passer tout de suite ici pour que, juste prier, et puis euh, nous, nous, nous terminons, évidemment, parce que nous devons vite rentrer, puisque qu'on essaie qu'il y a le couvre-feu, et nous devons vite rentrer et, à, à, chez nous, pour que nous ayons aussi l'occasion, si Dieu le permet, de pouvoir nous retrouver encore ici, pour que nous puissions... Alors, 1 Corinthiens, chapitre 9, je pense bien à cela, oui, mais il dit ceci, il dit, ah, verset, verset 23... Il dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Verset 24, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix. Courez donc de manière à le remporter. Et puis il dit, mais tous ceux qui courent, qui combattent, tous ceux qui combattent, pardon, s'imposent une espèce d'abstinence et les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, je cours donc, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Alors, il nous dit effectivement aussi que, mais je traite durement mon corps, enfin, qu'il soit donc, je le tiens j'ai de perdre d'être moi-même, et j'ai effectivement ainsi les suites. Alors, quelque part, c'est dans le livre de Timothée, je pense que c'est cela. Alors, il dit rapidement cela, je pense que je pense c'est cela, juste rapide, que nous puissions, ah oui c'est ça, je pense que c'est cela, et... Je pense que c'est cela. Et je crois que nous l'avons déjà lu ici, mais je vais quand même les trouver. Il, il parle effectivement dans cela. Attendez un instant. Que Dieu nous aide. C'est voilà, c'est 2 euh, Timothée chapitre 2, il dit au verset, verset, euh, verset 3, il dit Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui a enrôlé. Donc, il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut euh, plaire à celui qui l'a enrôlé. Et puis, verset 5, il dit Et l'athlète. N'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, il faut réellement, comme nous l'avons entendu, que pour remporter les prix couronnants de manière à les remporter, et la tête n'est pas couronnée s'il n'a pas combattu, donc, suivant les règles. Donc, il faut que on suive les règles pour remporter. Donc, euh, et puis être, parce que quand on est couronné, ça dit qu'on a remporté la victoire. Il faut le faire selon les règles. Pas les règles que toi, tu te donnes, mais les règles qui sont établies euh, pour. Euh, par ceux qui ont organisé effectivement aussi les combat ou la course effectivement ainsi. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Alors nous allons nous lever pour que nous puissions prier que le Seigneur nous accorde son soutien, son secours. Tendres... La voix du Seigneur m'appelle prends à quoi et viens-tu-moi je réponds. Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre.